Chapitre 44. 1. Je vis encore une autre chose remarquable par sa splendeur, elle émanait des étoiles, et devenait brillante, mais elle ne s'en séparait point.